j'ai donc fini par étudier des mousses solides, ayant des membranes solides. Et là, l'efficacité pour lutter contre le bruit est remarquable comparée aux mousses sans membrane. Même si la structure est maintenant plus rigide, ça ne l'empêche apparemment pas d'avoir de la souplesse. J'ai finalement un matériau efficace pour lutter contre le bruit et en même temps pour prendre soin de votre cœur. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous imaginer dans un cocon de mousse d'où vous ne m'entendriez plus du...